Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. On va voir comment garder en mémoire euh, des sélections de façon à, à gagner du temps et euh, différents euh, modes de sélection. Alors le, le premier le plus simple, celui que beaucoup de gens connaissent, euh, on va ici sélectionner l'outil d'éditer les nœuds, on va cliquer ici sur euh, cet os avec le, le fond jaune et donné que tous mes os ont le même fond, bah pour les sélectionner c'est facile, je vais aller dans édition, sélectionner même, couleur du fond. Et automatiquement, tous les os sont sélectionnés parce qu'ils euh, ont la même couleur de fond, ainsi que ceux du dessus. Donc ça c'est pratique, c'est rapide. Euh, par contre, pour aller en, encore un petit peu plus loin et être encore plus efficace, il faut tout simplement enregistrer cette sélection. Donc pour cela, on va aller dans Objet, Ensemble de sélection, donc là il y a la fenêtre qui s'ouvre, on va agrandir un petit peu tout ça, voilà, ça s'appelle ensemble de sélection, on va cliquer ici sur le petit plus, de façon donc à créer un ensemble de sélection, et on va ajouter tout ce qu'on a sélectionné euh, dans cet ensemble, donc pour cela il faut tout simplement cliquer sur le petit plus, hop, et vous voyez, euh, tous mes chemins ont été ajoutés, voilà, maintenant si je clique à l'extérieur, ben, tout est désélectionné, et si je clique ici sur définir, automatiquement, hop, Inkscape va me sélectionner tous les os qui ont été enregistrés. Donc ça, ça permet de gagner beaucoup de temps. Euh, petit souci éventuellement, c'est par exemple si je veux changer ici le, le nom, euh, je double-clique. Alors Inkscape va me sélectionner une première fois les nœuds, une deuxième fois, et après il me donnera seulement la main pour changer ici le texte. Bon, on va renommer cet ensemble de sélection os. Voilà. Je vais euh, enrouler un petit peu tout tout ça, et si je souhaite créer donc ici euh, un nouvel ensemble de sélection vous voyez pour toutes les petites lignes, bah, rien de plus simple, je clique sur le petit plus, alors là vous voyez ce qui s'est passé, automatiquement Inkscape m'a tout déroulé, donc ça c'est un peu embêtant, à chaque fois il faut euh, bah, rien enrouler, bon bref. Euh, on va changer tout de suite le nom, ici on va l'appeler par exemple Ombrage, ou Enrichissement, moi je l'appelle Ombrage, pourquoi pas, j'appuie sur Entrée pour valider, je sélectionne l'outil éditer les nœuds, et je vais sélectionner ici tous mes petits euh, chemins, alors tous ces petits chemins ont été combinés, donc ce qui me permet encore de les sélectionner plus rapidement. Donc avec Shift, je vais sélectionner donc la, la suite, tout cela, voilà, hop, tous ces petits éléments. <coughs> Pardon. Tac. Voilà, il me reste plus que ça, encore une petite sélection ici et là, et je vais cliquer sur le petit plus, et automatiquement, voilà, maintenant, tout est ajouté. Si je double clique à l'extérieur, tout est désélectionné. Je clique sur ombrage, tout est sélectionné. Euh, pour vérifier que je n'ai rien oublié, je vais ici par exemple euh, eh ben, supprimer ici avec. Je clique sur, sur Shift et sur la croix. Donc ainsi, j'ai plus de contours et j'ai mes os qui sont complètement, euh, comment dirais-je, sans euh, sans contours. Voilà, je vérifie comme ça que je n'ai rien oublié, c'est nickel. Et si je veux maintenant bah, réafficher.